Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons parler d'interruption horloge. Interruption est à mettre entre guillemets parce qu'il s'agit bien évidemment pas d'interruption au niveau matériel et en fait je me réfère là à un mécanisme qui est très connu dans les systèmes d'exploitation. C'est à dire que dans un système d'exploitation on a besoin de prendre la main au pire au bout d'un certain temps et du coup ben on va utiliser une mécanique et ici cette mécanique elle est reportée au niveau du système d'exploitation d'une manière assez similaire. Donc vraiment c'est comme pour un OS reprendre la main régulièrement sauf que ça va être ici un événement logiciel euh, et vous pouvez avoir besoin de le faire dans le cadre d'un jeu par exemple pour rafraîchir l'écran parce qu'il y a les méchants qui sont en train de bouger et qui sont en train de se précipiter vers le gentil, euh, pour mettre à jour n'importe quoi, une barre de progression, récupération de données depuis le terminal au sein d'un calcul, etc. etc. Euh, et pour ça ben, vous avez besoin euh, d'un système qui vous rappelle et qui vous rappelle par exemple au bout d'un certain temps où vous irez analyser le calcul qui est en cours pour voir de combien il a progressé ou les données pour voir combien vous en avez récupéré. Bref, il y a plein d'usages qui sont possibles de ce mécanisme là. Le mécanisme en iOS va se baser sur une classe qui s'appelle NSTimer et bien évidemment comme c'est la tendance lourde en ce moment avec euh, Apple et bien en Swift le NS a disparu mais encore une fois c'est les deux mêmes hein, à part l'emballage, rien n'a changé. Donc le principe c'est un déclenchement d'un événement à une date qui est donnée. Donc euh, l'événement il est soit unique et dans ce cas-là euh, il va s'activer et puis il y a la temporisation qui va s'écouler et puis lorsque euh, il va être terminé on va déclencher l'événement et puis vous avez une évaluation automatique du timer ou si vous dites que les événements sont répétitifs et eh bien une fois que vous avez activé le timer et eh bien à chaque fois que la période de temps spécifiée sera passée il sera redéclenché et il repartira pour une période de taille identique. Et que devez-vous faire à chaque événement eh bien, Invoquer une méthode dont le format est donné ici en objectif C et en Swift. C'est à dire qu'en fait c'est une méthode pour laquelle vous passez en paramètres, enfin vous recevez puisque c'est vous qui êtes appelé en paramètre le timer qui vous a déclenché et vous ne rendez rien. Alors, euh, attention, parce qu'il faut que vous sachiez que euh, lorsque euh, vous avez un événement répétitif et que l'application passe en arrière-plan, on discute de cela dans la séquence euh, sur le multitâche, et eh bien les timers sont arrêtés. C'est-à-dire que lorsque l'application repasse en avant-plan, à ce moment-là, les timers vont se redéclencher. NS Timer ou Timer et eh bien euh, vous lancez euh, une temporisation, lancer une temporisation ça va insérer dans ce qu'on appelle la run loop de la thread courante et eh bien un événement. Hein, c'est une espèce de, en nique je une tab, c'est forcément plus clair mais c'est disons un, un mécanisme qui est examiné à un réguliers, régulier et lorsque votre événement va euh, arriver à la date où il est censé se déclencher paf paf, paf on va pouvoir le déclencher. Donc c'est là qu'on va avoir tout ce type d'événements qui vont être mis en place. Donc j'ai ici la méthode en Objectif C et la même ici en Swift qui vous permet de créer un NSTimer avec comme paramètre, il y a plein d'autres de variantes, là je vous renvoie, j'aurais dû le marquer ici, le fameux RTFM euh, là il y a plein de variantes mais l'idée ici c'est de dire eh bien je construis euh, un timer qui se déclenchera dans un certain temps qui est spécifié ici. Je spécifie une cible, une classe, le sélecteur de la méthode a appelé pour cette classe là, je peux transmettre des informations et je peux surtout dire si c'est répétitif ou pas. Alors comment je fais pour supprimer une temporisation Je vous ai déjà dit que lorsque les événements ne sont pas répétitifs le timer s'invalide tout seul comme un grand euh, mais euh, sinon eh bien vous avez une méthode pour euh, supprimer un timer euh, répétitif qui s'appelle invalidate elle a le même nom en objectif C et en Swift miracle euh, et euh, ça provoque une euh, disparition du euh, timer alors il faut que vous fassiez attention parce que si vous avez une référence sur ce timer la référence va désormais pointer sur quelque chose qui n'existe plus donc en général on fait attention on met euh, la référence à nil juste derrière si on l'a conservé et on est a priori obligé de la conserver si on veut pouvoir faire le invalidate. Voilà. Et pour les événements uniques, ce n'est même pas la peine de les conserver puisque le time, le, nest timer, le timer disparaîtra automatiquement lorsque la méthode sera déclenchée. Ben, en guise de conclusion, vous voyez c'est extrêmement simple, je vous ai présenté le B.A.B.A. B. Regardez le Fantastic Manual, j'ai déjà signalé ça pour voir les autres usages qui sont assez multiples euh, que euh, ceux que je vous ai signalés ici. En fait on va s'en servir dans un certain nombre d'exercices et donc c'est bien pratique de pouvoir avoir un mécanisme qui permet de euh, prendre la main quand on le souhaite dans une application. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.